C'est coach. deuxième match. C'est face à l'équipe. C'est solution. C'est une équipe. Mais tout le monde dit qu'on a un équipe qui va jouer. Je veux dire qu'il y a des héros qui sont capables de des matchs. Bon, définitivement, dans ma croyance, j'ai beaucoup de capacité pour évoluer sur le terrain. Malgré toutes les circonstances les inconvénients, l'équipe de ça ne n'aimait jamais. Et ma connaissance n'aimait jamais. Jusqu'à date, en ce qui concerne la pleine réussite, il ne faut pas oublier le passé. Alors, bien que le passé est déjà passé, mais il faut considérer l'avenir. Alors, la pleine réussite aujourd'hui, c'est vraiment le contraire par rapport avec l'effectif. Mais cependant, il faut toujours, à la hauteur, pour opiner les autres. Par conséquent, la semaine dernière, j'ai beaucoup de difficultés pour préparer l'équipe. Mais j'espère en enfin, ce qui concerne la pleine réussite, et vous avez déjà réussi sur le terrain, mais Idem pour les adversaires. Mais faudrait-il bien, dans la psychologie quantitative, qu'on nous mettrait la quantité des hommes qui n'ont pas encore eu le temps de partager la cité ensemble. Mais moi, je suis bien d'être ici et ça me fait beaucoup plaisir pour ce qui concerne la pleine réussite. Et ceci, le résultat du match. Et je dis qu'est-ce qui, qui analyse le capable de faire des équipements, puisqu'il nous jouent des matchs ou des victoires Et je dis avec manière, parce que tout le monde connaît cette pibelle. Ok, pas de problème. Le langage maternel est généralement eh, pour moi, pas du tout sur de, de, de, de l'équipe. C'est qui est arrivé, nous juger les avantages. Et eh, faudra il bien dans un match fou et dans un match ridicule C'est eh, une sorte de la volonté des jeunes footballers. Il ne faut pas oublier la concrétisation eh, sur le terrain. Il existe les preuves du terrain et les preuves du jeu, la, la probabilité de manière philosophique et tactique. À, à mesure prise et qui sont à la hauteur des mentalités